Bonjour à tous. Avant-hier, aux Olympiades internationales de mathématiques, le problème numéro 2 était le suivant. Si x, y et z sont trois réels, tous différents de 1, et tels que x fois y fois z égale 1, alors prouvez que x carré sur x moins 1 au carré plus y carré sur y moins 1 au carré plus z carré sur z moins 1 au carré supérieur ou égal à 1. On va essayer de suivre la solution de Arasi qui se trouve sur l'adresse suivante, à l'adresse suivante, http 2 forum slash égale 215 215.222. Voilà de quoi il s'agit. Alors, Arasi propose la solution suivante que je vais essayer de détailler pour les élèves de première S. Le premier membre de notre inégalité, je pourrais le transformer de la façon suivante. Je passe le terme avec Z dans le deuxième membre. Autrement dit, notre inégalité à prouver, elle est équivalente à celle-ci. Bon, je vais calculer le premier terme d'ici, je vais calculer le deuxième membre d'ici, en sachant que z égale 1 sur xy, Et nous allons faire les calculs comme ceci. Donc, premier membre. Même dénominateur. x moins 1 au carré fois y moins 1 au carré. Ça fois ça. x carré facteur de y moins 1 au carré plus ça fois ça, y carré, facteur de x moins 1 au carré, égal, n'ayez pas peur, je vais développer x carré, facteur de y carré, moins 2y, plus 1, plus y carré, facteur de x carré, moins 2x, plus 1, sur, je vais développer x moins 1 fois y moins 1, le tout au carré. On y va. x, y, moins x, moins y, plus 1 au carré. Je rappelle donc, ici, c'est a moins b au carré, a carré moins 2 ab plus b carré, pareil ici. Et là, j'ai utilisé la formule a carré fois b carré égale a fois b au carré. <coughs> égale. La suite. Dans bon, la suite, je développe au numérateur. On a x carré, y carré, moins 2x carré, y plus x carré, plus x carré, y carré, moins 2xy carré, plus y carré dénominateur xy moins x moins y plus 1 au carré comme on remarque très bien en comparant ces deux expressions bien alors l'idée d'Arasie c'est de noter et ça c'est une, une astuce qui si ça va de fois ça s'appelle une méthode comme tout le monde le sait L'astuce, c'est de noter x plus y égale s et x égale p, somme et produit. Bien sûr, des expressions qui sont symétriques, comme celle-ci. Et voilà ce qui se passe. Ces deux termes-là, ça fait 2p. Ces deux termes-là, je mets un facteur moins 2xy. Qu'est-ce qui reste Il reste x plus y. Et puis, ces deux termes-là, je vais les écrire, attention, x plus y au carré, moins 2xy. x carré plus y carré, ça fait x plus y au carré, moins 2xy. Développez cela et vous tombez sur x carré plus y carré. Et en bas, p, x c'est p, moins s, x moins x moins y, c'est moins s, plus 1 au carré. Et bien sûr, il reste encore ici à remplacer 2p carré moins 2p fois s plus s carré moins 2p sur p moins s plus 1 au carré. Et voilà le premier membre de notre inégalité, écrit plus simple grâce à ces substitutions. Ces deux substitutions, on va les utiliser aussi pour le deuxième membre qu'on a laissé en friche et qu'on va le travailler tout de suite. Alors, je rappelle, le deuxième membre, c'était 1 moins z carré sur z moins 1 au carré. Tout en sachant que z est égal à 1 sur x y. De la condition initiale du problème, je remplace 1 moins z, c'est 1 sur xy au carré. Et là, c'est aussi 1 sur xy moins 1 au carré. Je remplace z par 1 sur xy égale 1 moins 1 sur x carré y carré divisé par je vais écrire ça sous forme même dénominateur. 1 moins xy sur xy, le tout au carré, égal 1 moins 1 sur x carré y carré fois l'inverse de cette affaire, x carré y carré sur 1 moins xy au carré. Je simplifie. Ce qui fait finalement même dénominateur 1 moins xy au carré, même dénominateur 1 moins xy au carré, moins 1, moins 1, c'est 1 fois 1 qui était là, égal. Je développe et je tiens compte des fameuses relations x plus y égale s xy égale p. Ce qui donne 1 moins 2t plus p carré moins 1. Il y a le 1 qui simplifie. C'est 1 moins p au carré. Et voilà, j'ai le deuxième membre. Finalement, notre, inéquation, pardon, notre inégalité est devenue équivalente à l'inégalité suivante. 2p carré, donc c'était le premier membre. 2p carré moins 2ps plus s carré moins 2p sur p moins s plus 1 au carré supérieur ou égal à p carré moins 2p sur 1 moins P au carré. Bien sûr, je ne sais pas si cette inégalité est vraie. Alors, pour prouver une inégalité de cette sorte-là, je rappelle A sur B supérieur ou égal à C sur D pour A, B, C, D, c'est un positif, si et seulement si, A, D supérieur ou égal à BC. Et je vais appliquer cela ça, c'est A, B, C, D. Donc, je vais calculer le produit A fois D et voir s'il est plus grand que le produit B fois C. C'est une multiplication 4 termes fois 3 termes. Ça fait 12 termes. Et pareil l'autre. 6 fois 2, 12. 12 termes d'un côté, 12 termes de l'autre. Aucun problème. On y va. Alors, pour la première multiplication, qu'est-ce que j'ai J'ai 2p carré moins 2ps plus s carré moins 2p. Multiplie 1 moins 2p plus p carré. J'ai développé bien sûr à moins b au carré. A carré moins 2ab plus b carré. Égal. Attention. Chaque terme multiplié par chaque terme. 2p carré. Moins 4p cube. Plus 2p puissance 4. Celui-là. Moins 2ps. Plus 4p carré s. Moins 2p cube s. Plus s carré. Je multiplie s carré par les 3. Moins 2 S carré P, plus S carré P carré, et il me reste se multiplier par moins 2P. Moins 2P fois 1, plus 4P carré, moins 2P cube. Et voilà le travail, c'est l'expression développée du premier membre de l'inégalité en question. Je vais prendre le deuxième membre, développer aussi, c'est-à-dire, pardon, par deuxième membre, c'est B multiplié par C, voir combien ça donne. Alors B c'est ça. Ça, c'est P carré plus S carré plus 1 moins 2ps, moins 2S plus 2P. C'est la formule A plus B plus C. O carré égale A carré plus B carré plus C carré plus 2AB plus 2BC plus 2CA. Donc ça, c'est le carré de cette somme, P carré plus A, etc., que je vais multiplier par P carré moins 2P. Égale, de nouveau 12 termes, on y va. P puissance 4 moins 2P puissance cube. Avec S carré, ça fait plus S carré, P carré, moins 2PS carré. Avec 1, ça fait P carré moins 2P. Avec moins 2PS, ça fait moins 2P cube S, plus 4P carré S. Avec moins 2S, ça fait moins 2P carré S, plus 4PS. Plus, avec 2p, 2p cube, moins 4p carré. Voilà, 12 termes aussi. Bon, on va passer à la réduction. Alors, je vais mettre cette somme-là avec l'autre. Bien sûr, il faudrait que la première, celle-ci, soit plus grande que la deuxième. Celle-ci. Faisons un peu de pliage pour les comparer. Voilà. La première, ça plus grande que la deuxième. Et voilà ce qui nous reste. Alors on va commencer par les termes qui sont les plus simples. Commençons 2p Alors 2p carré, 2p est-ce qu'il y a encore des p carrés par là Si. Voilà. Ça fait 6 p carré. Alors, est-ce qu'il y a des p carrés dans le deuxième Encore un. Voilà. Et encore. Donc, autrement dit, dans le premier membre, on a 6 p carré. Dans le deuxième membre, je vais écrire ici. Non, deuxième membre non, moins 3 p carré bon commençons continuons la chasse de p cube donc cela c'est bon moins 3 p carré c'est ça hein, p carré moins 4 p carré alors p cube il y a là il y a là ça nous fait moins 6 p cube premier membre deuxième membre on a ça et ça. Tiens, ça s'annule, ce sont des termes opposés. Ok. P puissance 4. 2P puissance 4, c'est tout ce qu'il y a dans le premier membre. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième membre P puissance 4. Un seul terme. Plus P puissance 4. Puis, 2ps. Moins 2ps, plus 4ps. Moins 2ps, plus 4ps. P carré s. P carré s, plus 4p carré s. Et là, de même. 4p s, allez, j'ai tout l'écrit, et va se réduire tout de suite. 4p s, bon, encore une affaire de régler. 2p s, 2p s, allez, on va les annuler, premier membre, deuxième membre, sur le même terme, le même signe. Ps carré, Ps carré aussi. <coughs> Moins 2p aussi. Et ben, il reste ces deux-là. Plus s carré plus s carré p carré. Le premier membre. Et du deuxième, il reste. Ah, il reste encore s carré p carré. Donc ça, ça disparaît. s carré premier membre et moins 2p carré s deuxième membre. 4P carré s, 4p carré s, premier membre, deuxième membre. Je vais passer tout dans le premier membre. Et je vais commencer par s carré. S plus 2p carré s. 2p s. Je le passe dans le premier membre. Ps il y en a. Premier membre moins. 6 PS moins 2 PS et celui-là passé dans le premier membre, moins 6 PS plus 2 P puissance 4 moins P puissance 4, ça fait P puissance 4 moins 6 P cube et puis ce qui reste plus 9 P carré supérieur ou égal à 0. S carré plus 2S, facteur de P carré, moins 3P. J'ai mis S en facteur de ces deux termes, plus, je réduis ces trois termes, ça nous fait P carré moins 3P au carré. A carré moins 2AB plus B carré, ça fait A moins B au carré. Et ici, j'ai rien d'autre que s plus, remarquez, a carré plus 2ab plus b carré, a, b, ça fait a plus b au carré. s plus p carré moins 3p au carré, supérieur ou égal à 0. Est-ce que cette inégalité est une égalité vraie pour tout x et y Évidemment. C'est le carré d'un nombre. Le carré d'un nombre réel est toujours positif. Et voilà le travail. C'était pas de la tarte. C'était donc du calcul littéral, algébrique, et quelques idées de niveau olympique.